Je me prénomme Rémi Ansel Salas, je suis conteur et artiste sonore et j'ai eu la chance récemment d'écrire la bande-son qui pourra accompagner le livre « Avec toi » de Delphine Grenier. Pour cette création, j'utilise bien évidemment les sons qu'on retrouve dans les environnements naturels tout au long du livre, comme par exemple la forêt ou bien encore les mouvements sur la neige. Bien évidemment, j'ai pris soin de respecter les différents moments de la journée dans lesquelles se passent les différentes scènes. Ensuite, pour chacune de ces ambiances et de ces atmosphères, j'ai ajouté des nappes de son, plutôt très apaisantes, plutôt relaxantes. Mon idée c'était vraiment de travailler sur des sonorités qui viendraient illustrer le lien entre le parent et l'enfant et toute cette idée du partage qu'on retrouve à travers le livre. C'est une bande-son très légère qui permet aux lecteurs et aux lectrices d'être immergés encore un peu plus dans l'univers du livre avec toi. La compagnie Candide, c'est une compagnie qui travaille autour des arts du récit, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'oralité, à travers les contes, les mythes, les récits de vie. Et également, on a tout un volet de travail lié au son, avec la réalisation notamment de documentaires sonores qu'on peut retrouver sur le web, mais également un podcast qui sort depuis fin septembre 2020 et qui s'appelle Dimanche. Pour télécharger la bande-son du livre, il suffit d'aller sur www.cie-candide.com slash avec toi.